Mika à toutes et à tous, alors je voulais vous enrichir aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez conscientisé que le fait d'enrichir des personnes, ça vous débarrasse de tout vos karma. Ce sont les propos même de Swamiji. Actuellement, il nous fait beaucoup travailler sur la compétition et j'ai vraiment réalisé depuis longtemps déjà que prendre une responsabilité, vraiment un engagement face aux incomplétudes relationnelles que nous pouvons avoir avec nos familles, avec nos amis, ça crée une différence fondamentale dans nos vies. Vous les mettez en paix et finalement, je dirais, la première qui en profite, la première personne qui en profite, eh c'est vous. C'est chacun d'entre nous qui allons faire ce travail. Parce qu'il n'y a pas de raison, comme nous l'explique Swamiji, qu'on continue de souffrir des années après qu'un incident se soit passé, de cet incident. Il y a de grosses probabilités pour que la personne ait oublié l'incident, si vous, potentiellement, vous en souffrez encore ou si nous en souffrons encore. Et donc, ça ne sert pas à votre vie, puisque Swamiji nous explique que lorsque nous avons un schéma racine, qui remonte donc à l'enfance, avant l'âge de 7 ans, toutes les incomplétudes que nous allons créer derrière, c'est-à-dire toutes les toutes les mémoires, tous les engrammes, vont partir de ce schéma. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez été abandonné, peu importe la raison, que vous n'ayez pas pu vivre en présence de vos parents dans toute votre petite enfance. Eh bien, ça va créer le schéma de ce que peut-être les personnes vont vous rejeter ou vont vous abandonner, ou vont ne pas rester avec vous, ne pas vous aimer. Voilà. Donc, vous créez. Votre vie derrière sur toute cette insécurité de l'enfance. L'avantage quand vous faites de la complétion, c'est donc d'aller voir quel est votre schéma du plus ancien que vous puissiez vous rappeler, quelle est cette blessure qui vous impacte encore aujourd'hui. Donc non seulement c'est un bénéfice d'aller mettre de la paix dans vos relations, surtout si ce sont des êtres qui vous sont chers, mais même par rapport à des personnes avec lesquelles vous n'auriez plus vraiment de relation, parce que peut-être la relation est en stand-by, vous pouvez gagner là aussi à mettre de la complétion là-dessus et à venir aux sessions telles que celles que j'anime ce soir à 20h40. On se relaie quasiment tous les jours de la semaine dans euh, salle francophone pour ces sessions de complétion. Et c'est ça la magie, si vous voulez. C'est que quand vous commencez à faire ce travail, vous commencez à imaginer vos relations sous un angle différent et c'est ce qui se passe. Et je voudrais vous raconter une anecdote très intéressante. En faisant ce travail, j'ai pris conscience que dans ma timide qui peut être composé donc de membres à la fois de votre famille et de membres de personnes avec lesquelles vous travaillez, d'où le mot timide eh bien… Euh, il y a des personnes qui sont viscéralement mal à l'aise avec les représentations et les multiples formes que Swamiji prend et représente. Donc j'ai compris avec cet éclairage que forcément une partie de moi avait le même schéma, puisque ces personnes sont là pour me montrer un miroir. Il y a toujours cet effet de miroir, cet effet de neurone miroir. Donc, du coup, ne voulant pas, si vous voulez, tomber dans une culpabilité face à cela, j'ai décidé de tout mettre au pied de la moufti de Swamiji et je ressens à quel point ça crée des bénédictions dans ma vie parce que je ne veux pas me tenir coupable de ce schéma que j'ai pour une raison que j'ignore. Et la raison en soi n'a pas tant d'importance. L'important, c'est d'aller nettoyer ce qui dessert votre vie aujourd'hui. Vous voyez la force de la complétion. Donc, c'est important d'aller travailler et de s'abandonner vraiment à la vie, à ce qu'elle va faire, puisque vous savez que la vie, la source, travaille toujours pour vous. Et c'est notre mental qui nous fait croire le contraire. Donc, cette attitude de complétion permanente va vous permettre de venir à bout de vos incomplétudes, c'est-à-dire de vos sentiments, d'injustice, de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation. Vous allez tomber dans une résilience face à votre vie actuelle, peu importe les hauts et les bas, puisqu'on sait très bien que la vie par nature est faite de hauts et de bas. Et vous allez donc pouvoir vous reconstruire un nouveau futur. Soi-Midi emploie souvent cette expression « Rewrite your future ». Hein, réécrivez votre futur donc je vous encourage vraiment à le faire c'est le plus grand service que vous puissiez vous rendre c'est aussi euh, une science à complétion et l'enrichissement c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous comme à vos proches puisque c'est leur permettre d'amener leur vie à un autre niveau de conscience à un autre niveau de bien-être et je vous souhaite de tout cœur à vivre dans la félicité comme je le vis moi-même, parce que justement, chaque fois que quelque chose remonte de mon passé ou peut-être de mon présent, je vais tout de suite regarder ce que c'est. Je m'en occupe immédiatement, donc je n'accumule pas de nouvelles poubelles. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Et euh, vraiment, pratiquez la compassion pratiquez le coaching, faites-en un style de vie, ça amènera des bénédictions donc que je peux même pas en fait résumer en mots. À très bientôt. Nikananda.